Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Alors on va rajouter un épisode à la série du pendu pour répondre à une question qui m'a été posée. Alors cette question est très simple, c'est comment gérer les euh, mots composés, comme par exemple arc-en-ciel, garde-chasse, garde-boue, etc. Alors, on va voir tout de suite comment on peut gérer ça et vous allez voir que ça ne va pas être bien compliqué. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est retourner dans notre classe de mots et évidemment, ici, je vais la modifier en conséquence. Donc là, je vais choisir des mots composés. Donc, par exemple, ici, « arc-en-ciel » et euh, bah, ça suffira. On va en laisser que deux pour voir ce que ça donne. Donc, j'enregistre. Alors, au niveau euh, du jeu, si maintenant, on le lance, évidemment, on va euh, avoir un petit souci. Regardez ce qui va se passer. Donc, j'ai bien ici euh, certainement le mot arc-en-ciel, parce que l'autre était 2, donc c'est tout petit. Donc, je vais essayer tout de suite de le noter. Voilà, et on peut voir que bah, on va vite avoir un problème. Donc, le L. Et là, maintenant, je suis bloqué parce qu'en fait, euh, bah, je n'ai pas ici euh, d'espace. Et euh, bah, c'est assez embêtant parce que, évidemment, ce genre de mot ne peut pas fonctionner. Alors, ce qu'on va faire euh, pour ça, c'est assez simple. En fait, je vous explique. Euh, on va retourner au niveau du game et on va se rappeler le fonctionnement. Alors au niveau du fonctionnement, au niveau de la validation, on peut voir que ici, à chaque fois on teste sur, en fait on boucle sur chaque euh, lettre en fait, c'est-à-dire qu'on fait une boucle sur le mot, la longueur du mot qui a été choisi, et on va tout simplement euh, tester avec le if si euh, la lettre de l'index i correspond euh, en fait à, à un underscore. Donc si c'est un underscore, à ce moment-là, on peut voir qu'on imbrigue encore un if et on teste tout simplement, et si on vérifie qu'elle est égale à la lettre. Voilà, donc ça c'est assez simple, parce que ça veut dire tout simplement que si c'est pas un underscore, on va pas la tester. Et donc, c'est là qu'est la solution, c'est-à-dire qu'il suffit de ne pas mettre un underscore quand on génère ça. Et or, on le génère ici, on peut le voir à l'awake, donc à cet endroit-là. Et on le génère aussi une deuxième fois euh, ici quand on a, on restart en fait. Donc, ce qu'on va faire, on va factoriser les choses déjà. Ça va nous faire gagner euh, bah, un peu de lignes de code et ça va être plus lisible. Donc, ce que je vais faire, je vais créer ici une méthode qui va s'appeler euh, « showWord ». Cette méthode, en fait, elle va tout simplement supprimer ça. On va, le, hop, et on va le mettre là dans un premier temps. Et pour bien faire les choses, on va l'appeler au moment voulu. Donc au même endroit pour ici. Alors, je vais réduire un petit peu ça. Et on va pouvoir supprimer ici celle-ci aussi. Voilà. On va simplement aller chercher notre méthode. Donc c'est parfait. Euh, Là-dessus, c'est bon. Maintenant, on va s'intéresser à la méthode showWord. Alors comment on va faire ça vous pouvez voir qu'ici, on génère le nombre d'underscore. Donc, on fait une boucle de nouveau sur le mot qui a été tiré dans notre liste et on... item étant euh, bah, chaque caractère. Et là, chaque caractère, on vient rajouter un underscore. Bah, ce n'est pas ça qu'on va devoir faire sur ce coup-ci. En fait, on va simplement rajouter des conditions. Donc, on va faire tout simplement un if ici. Et on va dire if item.toString. Euh, et là, on va vérifier, euh, par exemple, qui est égal d'abord à un espace. Donc si c'était égal à un espace, qu'est-ce que je vais faire bah, à ce moment-là, au lieu de mettre un underscore, je vais faire la même chose, mais je vais lui dire « tu mets ici un espace, tout simplement ». Et euh, bah, sinon, on va faire un else. Si ce n'est pas égal à un espace, bah, qu'est-ce qu'on va faire On va faire de nouveau un txt.text euh, plus égal underscore. Donc ça, vous allez voir que ça devrait déjà suffire pour notre mot. Alors on va retester ça tout de suite en live, j'enregistre toutes les modifications. Je retourne dans Unity et on va lancer notre jeu. Donc, si on a de la chance, on devrait tomber sur le mot, ce qui est le cas. Donc, maintenant, je peux le renseigner en entier. Regardez, Arc en ciel. Et là, j'ai bien gagné. Score 1, et évidemment, maintenant, comme j'ai plus qu'un autre mot dans ma liste, ça devrait être le mot 2 sans aucun souci. Donc, vous pouvez voir que c'est très simple à faire. Vraiment, euh, il y avait quelques modifications à faire. Alors, je me suis dit, c'est bien beau pour les noms composés, mais allons plus loin, parce que je risque d'avoir ce, ce même genre de questions. Imaginons que maintenant, j'ajoute le mot plutôt « chef-d'œuvre ». Donc là, il va y avoir un apostrophe. Donc je vais euh, ici l'écrire comme ça. Comment on va faire pour gérer l'apostrophe ben, On va le faire de la même manière. C'est-à-dire que ici, en fait, on veut un espace, mais là, on veut que ça affiche tout simplement ce caractère. Et donc, si vous avez d'autres caractères à gérer, ben, vous pouvez le faire comme ça. Donc, on retourne au niveau du game et on va tout simplement ici imbriquer encore une autre condition. On va faire un else if. Et là, on va chercher item.toString. Et on va dire s'il si est égal maintenant, à ce moment-là, tout simplement à l'apostrophe. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais ben, Vous l'aurez compris. J'ajoute de nouveau mon apostrophe. J'enregistre bien mon script. Je retourne dans Unity. Et maintenant, on teste ça. Vous allez voir que ça va fonctionner de la même manière. Voilà. Donc, j'ai bien ici, vous pouvez voir l'apostrophe qui s'est mise. Et je peux renseigner le mot chef d'œuvre sans aucun souci. Le D. Le U. Voilà, on peut voir que, bravo, le mot était chef-d'oeuvre, ça fonctionne de la même manière, évidemment, maintenant, je vais avoir le mot arc-en-ciel, mais on peut voir qu'on peut gérer maintenant euh, les, noms, euh, les mots composés, ou encore avec des caractères, un petit peu comme des... Des, des, des, des apostrophes. Euh, on, on pourrait comme ça gérer pas mal de choses. Bon, là, c'est déjà pas mal, mais vous doutez bien que c'est gérable. D'ailleurs, moi, je gère le mot composé avec un espace, mais si vous avez un tiré, c'est pareil. Vous je, Au lieu d'ajouter un espace, vous ajoutez un tiré quand vous le détectez, tout simplement. Donc, voilà qui vient répondre à cette question, et même un peu plus. J'espère, euh, en tout cas, que ça va vous servir. Je me semblait intéressant de, de vous présenter euh, cette petite modification qui, comme vous pouvez le voir, est très simple, mais qui permet maintenant de gérer les mots composés et aussi les mots euh, qui auraient des, cédis, des, des, des apostrophes, pardon, enfin, en tout cas, des caractères un peu spéciaux qui ne sont pas dans le clavier, comme vous pouvez le voir. Une autre solution serait aussi d'ajouter euh, les euh, dans le clavier ces, ces caractères, mais, euh, évidemment, euh, ici, c'est plus intéressant de travailler comme ça, ça donne une indication supplémentaire quand on a, en fait, un espace, on sait que c'est un mot composé, quand on a euh, une apostrophe, bah, ça aide aussi à trouver euh, le résultat. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu euh, sur la vidéo, à la partager en masse pour faire connaître la chaîne et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.